Alors, je commence par aller dans Pearl Triesan, cours en ligne, maths, les documents donnés par la prof de maths et ma fiche d'exercice. Je clique une fois délicatement dessus et là, en haut à droite, en haut à droite, je vois un triangle avec un plus qui veut dire enregistrer dans Drive. Mon titre de document, je peux changer, le compte, si vous ne l'avez pas, vous le mettez. Et dossier alors dossier attention réfléchissez un peu euh, vous peut-être marquer drive peut-être non en tout cas il y a toujours une flèche en haut à gauche et vous, vous allez en haut à gauche sur cette flèche jusqu'à ce que vous ayez plus que la croix et à ce moment là en dessous de sélectionner une destination vous avez mon drive et vous allez en bas à droite sélectionner et encore en bas à droite enregistrer ça y est il s'est mis dans drive Regardez, maintenant je vais donc dans Drive. Dans Drive, alors vous n'avez peut-être rien du tout, mais vous avez peut-être beaucoup de choses. Pour s'y repérer, sans doute c'est par ordre alphabétique des noms, Et eh ben, vous allez changer, vous allez mettre trier par dernière modification. Vous avez toujours des dossiers là, très bien, mais le premier fichier que vous avez, puisque c'est dans l'ordre de ce que vous été fait, c'est celui que vous cherchez, celui que vous venez de télécharger. Vous cliquez dessus, vous agrandissez, vous venez là, par exemple, ici sur nom, prénom. Et, et ben, par exemple, euh, je vais écrire euh, « Gain -Mireille puisque puisqu'on m'a demandé d'écrire mon nom et mon prénom. Je remplis tout le reste, euh, mais avant de remplir tout le reste, je vais vérifier que j'ai compris comment faire. Je clique en haut sur « Enregistrer ».« Enregistrer », la flèche à gauche me fait revenir dans mon Drive. « et si je reclique sur le fichier, effectivement, j'ai bien Gamireille, Donc, il est bien enregistré. Maintenant, je reviens euh, sur Pearl Trees. Sur Pearl Trees, attention, j'ai le fichier tout à l'heure. Donc, en haut à droite sur la croix, là. Et puis, euh, je reviens dans ma maison. Je reviens dans courant en ligne maths, Je reviens dans... et eh ben du coup, par exemple, si je suis en quatrième A, dans quatrième A. En haut à droite... Plus. Et je vais chercher un fichier et je vais aller chercher à gauche en haut là ouvrir à partir de à partir de alors dites vous avez peut-être différents drives drive moi bon, c'était mirai gain prof très bien dans mon drive et puis euh mon drive, ah ben, vous voyez, c'est par nom ici. Moi, c'est pas par nom que je veux, c'est par dernière modification. Et hop, il se remet bien. Dernière modification dans un sens ou dans l'autre. Voilà, vous voyez, je me suis trompée. Là, j'ai failli avoir peur, mais je suis restée calme. Et donc, en fait, il fallait mettre la flèche vers le bas. Très bien. Et je récupère mon fichier et voilà donc euh, c'est celui que j'avais donc là il est en train de se télécharger euh, je le laisse se télécharger et mais vous verrez que c'est le bon voilà